Et salut tout le monde, c'est Jirel. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la dernière mise à jour euh, sur le jeu médiéval Dynasty. Euh, suite à la mise en place des chevaux, il y a énormément de choses qui ont changé donc on va en parler tout de suite, comme ça vous serez au courant de tout ce qui a changé dans votre jeu ça vous évitera de vous poser des questions, mais pourquoi ça, ça, ça, ça, ça, ça depuis le dernier patch qu'ils ont fait sur Steam, énormément de choses ont changé alors déjà, il bon, y a l'arrivée des chevaux et il euh, y a aussi... Le fait que vos animaux, maintenant, peuvent se reproduire. Alors, euh, moi, dans mon village euh, où j'ai recommencé une partie euh, suite au bug, vous, vous le savez, je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, j'avais euh, pris euh, tout ce qui était brebis, moutons, etc. Et euh, j'avais pris donc un bélier et une femelle. Et j'ai eu, voilà, hier soir, un petit agneau qui est né voilà donc déjà il ya ça autre changement euh, la présence du coq qui n'était pas là avant donc euh, je ne sais pas où il est euh, c'est un des deux là alors attendez hop on va aller voir ici si c'est la dame ou le monsieur euh, j'ai bien vu une poule il y a deux secondes là. alors là c'est la poule donc monsieur est là bas donc il ya la joue là où vous avez acheté vous poules vous avez maintenant la possibilité d'acheter les coques pour les poussins voilà ici euh, tiens j'en ai un sur le toit alors euh, ensuite ce qui a changé aussi et qui peut surprendre c'est au niveau quand vous allez être dans gestion ici euh, à plusieurs reprises moi j'ai eu de marquer nos engrais euh, pas de graines de euh, je vais dire de d'avoine pas bah, de graines de seigle alors maintenant euh, les changements primordiaux qu'il y a eu dans le jeu avant les PNJ au niveau euh, de la de la barne ouais, de, de la ferme enfin ceux qui font les champs n'avaient pas besoin dans les coffres euh, de qu'on leur mette euh, les graines les euh, tout ça donc là ça, je suis en train de, de, de, de réaméliorer le fin, d'arranger le village en fait. Vu que les voleurs ont été aussi mis en place, je suis en train de réorganiser. Euh, donc dans la barne ici, ici avant dans le coffre, vous n'aviez pas besoin d'avoir les graines comme ça. Ça servait à rien, ni l'engrais. En fait, il n'y avait besoin de rien. Le problème, c'est qu'avec la mise à jour maintenant, euh, si vous voulez que vos travailleurs des champs euh, fassent leur boulot, il faut que vous leur mettiez dans le coffre l'engrais. Et les différents grains dont ils ont besoin pour les planter au niveau des champs, ici. Pour faire plus simple, euh, là, vous voyez le mien qui est en train de bosser. Il est en train de planter... Euh... Non, il est en train de labourer pour l'instant. Mais, euh, si je, là, s'il si a planté des choux, c'est parce qu'il y avait des graines. S'il n'y a pas de graines de choux... Vous l'aurez dans gestion. Ça sera marqué que vous n'avez pas les graines qu'il faut. Donc, il y a déjà ce changement-là qui est important. C'est-à-dire que maintenant, dans votre grange, il faut que vous mettiez de l'engrais dans le coffre et les graines concernant les plantations que vous avez dans vos champs. Voilà. Sinon, effectivement, vos PNJ ne travailleront pas. Ça, c'est un des changements euh, qu'ils ont mis. Alors, euh... D'un côté, c'est pas arrangeant parce que c'était une bonne source de revenus. D'un autre côté, c'est plus RP. Avant, ils plantaient, euh, du moment que vous aviez mis dans vos champs euh, euh, ce que vous vouliez, euh, ils le sortaient par magie de leur poche. Bon, toujours pas besoin des outils, par contre, ne vous embêtez pas avec ça. Euh, mais ils sortaient les graines, c'était magique de leur poche et ils vous plantaient les trucs. C'est fini. Avec la mise à jour, donc, euh, il leur faut les graines dans la. Dans la barne et dans la grange, je n'ai pas arrivé à le mot français, dans la grange, et il faut que vous y mettiez de l'engrais aussi. Euh, au niveau des animaux, euh, pour le moment, moi, j'ai toujours. Euh, J'avais testé euh, au tout début de mettre des nourritures pour animaux à la poule. Le problème étant, c'est que ça, ça ne servait à rien. Donc, euh, pour l'instant. Ils disent d'en prendre soin correctement pour avoir des petits. Moi, je ne mets pas. J'ai pas mis de nourriture pour animaux. Hein, euh, ici, là, au niveau des brebis. Euh, J'ai juste le ciseau de tonte, là, euh, pour me rappeler, moi, où, euh, où je l'ai foutu. Et euh, ça n'a pas empêché qu'ils fassent un petit agneau. Voilà. Donc, euh, n'oubliez pas ces points-là. Maintenant, vos animaux peuvent se reproduire. Tendez-les assez, euh, assez souvent. Et euh, occupez-vous bien de vos animaux. Là, on aura peut-être des poussins. On croise les doigts. Ici, en tout cas, on a un petit agneau qui est né. Euh, autre nouveauté aussi sur les animaux. Les animaux, maintenant, meurent avec l'âge. Et vous pouvez euh, voir l'âge de vos animaux. Si vous allez dans « Gestion », vous allez dans « Vos bâtiments », vous allez euh, ici, par exemple, je ne sais pas moi, « Au poulailler ». Vous cliquez sur poulailler, vous faites la touche F. Et ici, euh, donc vous avez votre poulailler, le PNJ qui y travaille. Et ici, vous avez les animaux que vous avez dans votre poulailler. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 10 poules. Donc, c'est vous qui voyez. Euh, et là, vous avez l'âge de votre poule. Le coq, je l'ai pris hier, moi personnellement, dans ma partie. Il n'a qu'un an. La poule a 4 ans. 4 ans, 75. Attention, ce n'est pas 4 ans et demi ni 4 ans, c'est 4 ans, 75. Voilà. Je pense qu'on peut. Vous pouvez voir aussi pour la bergerie. Voilà. Les deux moutons, le bélier et, et la femelle, je les avais achetés euh, en même temps. Donc, ils ont 4, 4 ans, 25. Voilà. 4 ans, 25. Disponibilité de fécondation, donc 100%. Les deux. Donc, euh, et la poule, je n'ai pas fait gaffe. Au niveau fécondité, euh, poulailler. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça, ça a été euh, mis en place euh, avec la mise à jour. L'autre chose, euh, ça, je vous l'avais dit. L'autre chose qu'il y a, c'est que euh, les PNJ, maintenant, ne travaillent plus le matin. Donc, ne vous inquiétez pas que le matin vos PNJ euh, ne fassent rien, c'est tout à fait normal puisqu'avec la mise à jour ils ne, euh, ils ne travaillent plus le matin souvent vous allez les voir maintenant ce qui fait un peu plus RP devant les maisons euh, à 2, 3 euh, debout devant les baraques en train de discuter entre eux, de papoter entre eux etc donc c'est assez sympa c'est beaucoup plus RP donc euh, moi je trouve autre nouveauté euh, qu'il y a, c'est le cheval. Et le cheval, il se trouve où Il me semble que c'est à Ornica. Euh, est, si je ne dis pas de bêtises, le cheval se trouve à Ornica. Et euh, le problème étant que le cheval, évidemment, coûte super cher. Donc déjà, avant d'aller acheter un cheval, le cheval coûte 9500 pièces. Entre 9500 et 9800 pièces d'argent, puisqu'on est passé aux pièces d'argent. Euh, donc, vous, si vous prenez le mâle et la femelle, vous avez intérêt d'avoir un paquet de sous. Je vous le dis. Autre chose à savoir, au niveau du cheval, c'est que dans les compétences, alors, je vais essayer de trouver où c'est que c'est. Et, et ça, c'est pas gagné. Euh, ça doit être là. Voilà. Vous avez une nouvelle compétence, niveau 3. D'accord, euh, qui a été rajouté, c'est cavalier de nuit, euh, mais vous voyez ce qui est écrit entre parenthèses, mécanique pas encore disponible. Ce sera au niveau 3. Donc, ça, malgré qu'on ait le cheval, eh ben, automatiquement, euh, cette, cette, euh, cette compétence n'est pas dispo pour le moment. Donc, il euh, faudra attendre un peu plus euh, qu'ils mettent à jour tout ça. Autre chose aussi concernant le cheval, euh, ce qui a été noté, c'est que euh, quand vous montez euh, sur le cheval, il n'y a pas de problème, vous pouvez monter sur votre cheval, mais euh, vous ne pourrez pas en descendre. Pourquoi Parce que quand vous allez, euh, je vais mettre sur pause pour pas que je me retrouve avec la nuit, quand vous allez euh, avoir votre cheval. Ici sur la droite, à la place de là où j'ai mon marteau à la main là, et les touches au dessus, vous aurez euh, les touches qui concernent votre cheval. Alors vous pourrez y monter dessus, par contre euh, vous aurez par exemple là où moi j'ai écrit euh, la torche avec la lettre F, vous allez avoir descendre avec un carré blanc. Il n'y aura pas de touche dessus, il n'y aura pas de lettres. il n'y aura pas de chiffres. il n'y aura rien, ça fera qu'un carré blanc. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est aller dans paramètres de votre jeu et lui assigner une touche. C'est-à-dire que les devs, euh, quand ils ont euh, mis en place euh, le cheval, n'ont pas attribué de touche pour descendre du cheval. Donc, à voir si avec le patch d'hier, euh, vu que moi, je n'ai pas encore les chevaux, parce qu'il faut déjà débloquer euh, les tables, l'écurie, les tables, les pardon, euh, à voir si depuis, ça a été rectifié. Mais en tout cas, euh, d'après ce que j'ai pu voir euh, via des amis américains, euh, la touche, en tout cas, euh, qui concerne descendre le cheval, était en blanc. Donc, euh, il suffit juste d'aller dans vos paramètres et de euh, tout simplement euh, rajouter la touche que vous voulez. En fait, attention, bien sûr, qu'elle ne soit pas déjà utilisée. Euh, je sais que... Ils ont pas mal galéré. Je crois qu'ils ont fini par mettre la touche Y. Pour, parce que toutes les autres touches étaient prises. Pour être un petit peu, on va dire, D. C'est pris pour descendre. Euh, voilà, si, Selon comment fonctionner. Euh, je crois que la touche la plus utilisée par les joueurs, c'est Y. Parce que, voilà. Mais après, vous mettez vous la touche que vous voulez. Euh, L'autre petite chose que je voulais vous parler... Euh, donc, au niveau du patch, euh, on est passé euh, à 40 bâtiments. D'accord Donc, euh, je vais euh, à peu près vous, je vais vous montrer au niveau de Steam direct. Euh, la dernière euh, mise à jour, je vais vous la traduire. Comme ça, pas de problème pour vous. On se retrouve tout de suite sur Steam. On se retrouve donc sur Steam. Donc, euh, c'est la dernière mise à jour qui a été faite le 22 décembre à 12h07, euh, voilà. Qui est euh, ici, donc qui nous explique exactement tout ce qui se passe, sachant qu'on est passé, euh, comme vous, comme on peut le voir euh, ici euh, sur le jeu, on est passé à la version 3.0.0. Et des brouettes. Il y en a certains d'entre vous euh, qui m'ont dit euh, « je ne comprends pas, les chevaux je ne les ai pas dans mon jeu, euh, je ne comprends pas ». Alors, ça a été dit, il suffit de regarder dans votre bibliothèque Steam. Euh, pour les mises à jour, il faut que vous soyez, comme vous le voyez là dans la bibliothèque, dans la branche publique bêta. Alors, pour y être, c'est tout simple. C'est tout simple, vous allez dans votre bibliothèque, sur Medieval Dynasty, vous faites un clic droit, vous faites « propriété ». Vous allez ici dans bêta, vous choisissez ici, il n'y a que deux choix de toute façon, hein, aucune ou public bêta, public test branche. vous mettez public bêta, public test branch et euh, il vous, y a un code d'accès à rentrer et le code d'accès, vous le retrouvez sur la mise à jour euh, de Steam. Hein, donc euh, ça, vous regardez un petit peu euh, dans votre bibliothèque, euh, vous allez trouver, je crois que c'est dans la dernière, euh, si elle n'y est pas là. Euh, vous allez trouver le code tout simplement qui est le même hein. de toute façon depuis qu'ils euh, ont lancé la bêta euh, vous allez retrouver il faut rentrer votre code voilà ce code là et puis ça va vous mettre euh, bêta validé et là vous aurez les chevaux et toutes les nouveautés si vous restez dans le jeu normal sans passer par la public bêta vos mises à jour ne se feront pas correctement et vous serez bon pour recommencer une une partie tout simplement parce que tout se passe dans la version publique bêta du jeu. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, là, il euh, y a pas mal major roadmap update. Donc, ils ont fait une énorme mise à jour euh, le 22 décembre. Donc, ils avaient annoncé ici euh, que le cheval allait arriver. Peu de temps après, euh, le cheval est là. Donc, euh, ils font quand même du bon boulot. On se posait la question quand on a vu le trailer. Je vous renvoie pour ça sur la vidéo euh, YouTube. Euh, qui était un petit peu humoristique, bien sûr que j'imaginais bien que le cheval courait, mais c'est vrai que dans leur trailer, c'était pour mettre euh, euh, en avant euh, le, le décor, etc., de voir le, le personnage en train d'être euh, sur son cheval et que le cheval marchait au cours des saisons. J'avais dit en plaisantant, euh, j'espère qu'il va courir, sinon on aura plus vite fait d'aller à pied. J'imaginais bien qu'ils n'allaient pas se fatiguer euh, à faire un cheval avec tout ce que ça entraîne comme boulot euh, pour créer un cheval et qu'on euh, qu ait la possibilité, je veux dire, d'y monter dessus. Euh, J'imaginais bien qu'ils allaient, euh, de leur côté, faire quelque chose où on puisse y monter dessus et, cou et, et courir, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais tout le monde n'a pas capté mon humour et euh, voilà, mais bon, c'était de l'humour. Je précise, c'était de l'humour. Donc, euh, donc, vous avez eu cette mise à jour importante. Donc, dans cette mise à jour importante, qu'est-ce qu'on retrouve Ils nous disent « Bonjour, deuxième mise à jour majeure de la dynastie médiévale. Cette fois, vous obtenez de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux bâtiments et des changements dans les mécanismes du jeu. » Alors, apprenons à connaître un peu mieux tous ces ajouts. Alors, commençons par le cheval, ce fidèle compagnon vous permettra de euh, monter sur son dos ou que vous le souhaitiez. Non seulement vous arriverez à la destination que vous voulez avec votre cheval, mais vous y arriverez également plus rapidement. N'est-ce pas pratique Demande-t-il avec un point d'interrogation. Votre cheval, donc notre cheval est équipé d'un sac à dos spécial avec lequel on pourra transporter plus de choses et échanger et vendre beaucoup plus de choses. Sachant que la selle, euh, qu'il y a et que vous devez poser sur votre cheval euh, vous fait un inventaire euh, de 40 kg ce qui n'est pas négligeable d'accord donc euh, c'est plus 40 kg que vous pouvez mettre sur le cheval donc euh, voilà ils ont quand même fait les choses il y a aussi euh, les fers à chevaux qu'il faut leur mettre euh, et euh, les fers à chevaux sont faits pourquoi c'est euh, pour euh, protéger euh, les chevaux euh, dans le jeu comme votre personnage, de la chaleur ou du froid. Voilà. Sans oublier que votre cheval aura une barre de santé aussi et une barre de stamina. À côté euh, de la stamina et de euh, de votre stamina, de votre barre de stamina, de faim, etc. Vous allez avoir deux nouveaux icônes avec une tête de cheval. À gauche, celle qui sera en rouge, ce sera la vie de votre cheval. Donc si vous prenez des dégâts à cheval, attention il peut mourir. Et euh, si, à, euh, à droite, vous avez la stamina. Donc, pareil, quand votre cheval n'a plus de stamina, ça fera exactement comme vous. C'est Harry Brutal parce qu'il n'y a plus de stamina. Vous pourrez donc euh, je, je, je, cabrer. On dit, je veux dire cabrer. Je connais rien aux chevaux. Euh, donc, cabrer, euh, vous pourrez... Euh, il ouais, y a plein de choses à faire. Apparemment, il y a un petit problème. Ce n'est pas si évident que ça. Il va falloir le prendre en main, hein, le cheval. Hein, parce qu'il paraît qu'à la... À le, à le conduire, il n'est pas si facile que ça. Donc, il euh, y a ça de nouveau. Euh, le fait que vos animaux, donc, vieillissent maintenant et meurent. Donc, euh, gardez à l'œil souvent dans votre gestion, vos animaux, quelle âge ils ont, euh, etc. Si vous n'en avez pas perdu, hein, parce que, euh, voilà, s'il si y en a un qui est devenu vieux, comme dans la vie réelle, là s'ils ne sont pas éternels. Et euh, ils essayent de faire le jeu au pluralisme possible. Donc, nos animaux, maintenant, donc peuvent faire les petits, euh, se reproduire, mais ils vieillissent. Donc, surveiller tout ça. Donc, pour le cheval, il a besoin aussi de repos et de nourriture. Par contre, au niveau du cheval, après une journée où vous l'avez utilisé, il faudra que vous le rangiez dans l'écurie. Hein. Bien sûr, n'achetez pas le cheval comme le reste. N'achetez pas le cheval avant d'avoir l'écurie. Donc, euh, quand vous avez votre écurie, que vous avez débloqué l'écurie, ben à ce moment-là, vous pouvez vous diriger vers euh, l'esnica ou ornica, et euh, vous trouverez le cheval, donc 9500 pièces à l'unité, un seul donc. Alors après, soit vous pouvez en prendre qu'un seul, et c'est juste pour vous transporter, vous balader, soit vous pouvez en prendre deux, un mâle et une femelle, et faire de la reproduction. Mais euh, je ne sais pas encore, euh, ça fera que je demande, je ne sais pas encore si on peut mettre en vente... Euh, Vu que le commerce n'est pas encore mis en place, je pense pas que pour l'instant on peut vendre euh, les petits, ils n'en ont pas parlé. Ils, font, ils ont vraiment parlé simplement du fait de surveiller maintenant que nos animaux vieillissent. Mais si j'ai des infos là-dessus, je vous tiendrai au courant. Euh, donc le cheval par contre, lui, il faudra le nourrir. Donc euh, nourriture pour animaux, etc. Euh, vous, vous regardez. Et euh, vous pourrez prendre soin de lui dans son bâtiment qui est l'écurie. Donc, ils le disent bien. Assurez-vous bien d'avoir l'écurie avant d'acheter votre notre nouvel animal à quatre pattes. Voilà. Donc, euh, ensuite, comme il l'expliquait, comme je vous l'ai dit, désormais, vos animaux peuvent se reproduire. Gardez-les heureux, en bonne forme et ils vous paieront avec un bébé précieux. Comme je vous ai montré, moi, j'ai eu un petit euh, tagnon, Donc, euh, c'est qu'ils sont très heureux chez moi. Donc il nous précise que euh, imaginez à quel point vos fermes peuvent croître sans oublier que c'est un excellent moyen d'économiser votre argent durement gagné. De plus euh, ont été mis en place dans le jeu euh, les défis. Alors, c'est-à-dire que quand vous allez dans ici, gestion, euh, non, c'est pas là, c'est dans la carte. Hein, voilà. Ici, il y a eu du changement. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. Ah oui, et autre chose que j'ai oublié de vous dire, très importante. Euh, au niveau du cheval euh, et de certaines nouvelles fonctionnalités, vous allez avoir l'anglais qui sera de retour malgré que votre jeu est en français. Voilà, alors l'anglais sera sur des petites actions, c'est-à-dire que la selle n'est pas euh, marquée selle. C'est écrit en anglais. Euh, vous avez, euh, moi, si je vais sur l'eau, je vous montre vite fait. Pour boire, vous avez pu le voir. Non, je suis pas allé boire devant vous. Euh, si je vais faire boire mon personnage. Alors, ils vont le corriger, je pense. Vous voyez, le roseau est en français. Par contre, si je vais pour boire, je n'ai plus le mot eau. J'ai water. Voilà, donc il y a, y, a y a quelques trucs comme ça. Où euh, l'anglais a repris le dessus sur le français. Donc, euh, sûrement à, à gérer... Euh, ils vont le faire assez vite, hein, je pense. Euh, voilà. Après, euh, quoi de neuf euh, ben, Au niveau du village, donc on est passé, comme euh, cela a été mentionné, à 40 bâtiments. D'accord On est plus, on était bloqué à 30 jusque-là, mais on est à 40 maintenant bâtiments. Ils ont débloqué euh, le, le, parce qu'on l'avait demandé. Ils ont été à notre écoute. Euh, donc, c'est passé de 30, où on était bloqué, à 40 bâtiments. La quête d'UniGhost, au niveau du journal, on était tous bloqués à l'histoire d'UniGhost, niveau 3. La quête a été débloquée. Euh, il y a tout simplement euh, à faire... Il va, vous n'allez pas aller à Unighost, il a une nouvelle quête pour vous. Cette quête va être de recruter des gens armés qui seront armés d'arbalètes, hein. ne vous attendez pas au combat, hein. ce sera sous forme de pop-up, euh, comme quand on vous dit, ah ben, vous avez la guerre, ou alors, bah, il fait beau, pas beau temps aujourd'hui, donc euh, vous, avez, vous avez plusieurs choix, et puis, euh, soit ils ont moins 5 de morale, moins 2 de morale, Enfin, les pop-up que vous voyez depuis récemment, qui apparaissent à votre écran, et vous devez faire un choix, euh, ça, ça va se passer comme ça, ne vous attendez pas à des combats, comme dans Kingdom Come Deliverance, où on va leur taper dessus, je pense pas, C'est pas vraiment le style de jeu. Donc, on était sur la quête du nigos on était bloqué au niveau 3 de sa quête. Donc là, au niveau 3, quand vous allez aller le voir, il va vous demander d'aller recruter 3 personnes pour, euh, pour affronter les voleurs qui sont implantés dans le jeu. Donc, euh, une fois que vous aurez recruté ces 3 personnes et fait ce qu'on vous demande, vous allez tomber sur la quête du Nigos numéro 4, voilà donc, ici, je vous invite, euh, quand vous l'aurez fait, à lire, parce que ça a été mis à jour. Et là, vous allez comprendre un peu mieux euh, ce qui se passe et pourquoi on en est là. Et, excusez-moi pour les pubs qui se mettent, mais ça, je n'y peux rien. Et, euh, par contre, une fois cette quête 3 euh, faite, vous tomberez donc à la 4, logique. Mais, ce, le prochain objectif sera ce qu'on avait depuis un moment sur la quête 3, c'est-à-dire, attendre les autres événements. Donc, la prochaine mise à jour, je pense euh, que, euh, que tout simplement, ben, euh, ce sera à la fin du Nigost, pour être honnête. Je pense, je pense. Donc, au niveau des compétences, bon, il y en a eu quelques-unes de rajouter. Ça, je pense que euh, c'est à vous de voir. Hein, vous regarderez. Donc, euh, comme je vous ai dit, pour le cheval, ce n'est pas, euh, pas encore... Euh, c'est pas encore implanté. Donc, au niveau euh, du, de, de l'écurie, ben, c'est dans, euh, dans les champs ici. Euh, vous allez retrouver votre. Ouais, le premier, c'était les poules, les oies. Et euh, la bergerie, on avait l'étable. Et après, on avait le stockage de nourriture 3. Entre les deux, c'est placé l'écurie. Donc, pour le débloquer, il faut avoir 5000 points. Au niveau euh, de, euh, des cultures, du farming, si vous préférez. Donc, euh, pour monter votre farming et débloquer les tables, il faut, c'est marqué ici, faire du labourage, planter, récolter, récolter des légumes, s'occuper des animaux, tendre les moutons, et euh, ben, vous allez avoir vos points qui vont monter et débloquer l'écurie. Voilà, donc... Euh, et après le stockage 3, le, la grange 3, tout ça, euh, bon moi je l'avais débloqué dans ma toute première partie que je vous avais montré, mais où j'avais le bug de partie, il a fallu que je recommence, tout était débloqué, donc euh, ça moi de mon côté dans ma partie perso, euh, je suis en live dessus sur Twitch le soir, mais euh, là honnêtement il faut attendre un petit peu, mais voilà, ça se situe ici. à vous de voir où vous en êtes. Mais prenez votre temps. C'est un jeu où c'est pas peine de jouer à la bourrin. Hein, ça sert absolument à rien. Sinon, après, au niveau de, de, des autres, il euh, n'y a rien de plus qui a été ajouté. À ce niveau-là. Donc, on revient sur. Je reviens sur, euh, sur euh, la, le, les points qu'ils ont mis euh, dans le. Dans la mise à jour, donc euh, les défis, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Les défis au niveau de la carte, ici, votre barre hein, aura changé. Ici, vous avez les défis, donc euh, nom, numéro, euh, l'année où en suis, euh, vous en êtes, l'heure où vous en êtes, la saison, le, les degrés qui fait à l'extérieur et euh, votre, euh, comment dire, votre euh, diplomatie neutre. Voilà, selon les choix que vous faites quand il y a les pop-ups, si vous dites, euh, ouais, je, euh, moi j'en ai un, on m'annonçait que c'était la guerre, j'ai mis pauvre bougre, donc euh, voilà, si vous mettez, euh, ben, c'est super, il y a la guerre, on va tous éclater, vous ne serez peut-être pas neutre. Ça, je ne sais pas, mais je sais que ça impacte par rapport aux réponses que vous donnez dans vos pop up Ensuite, il euh, y a donc ici les défis qui ont été mis en place ici. Alors ça, c'est un petit peu parti je vais être honnête avec vous euh, pourquoi c'est un petit peu particulier parce que euh, ça va pimenter la vie qu'on a en ville en acceptant des défis or ces défis vont être donnés par un PNJ qui est bien particulier euh, je vais vous dire le nom euh, dans peu de temps euh, mais voilà c'est un, un seul PNJ alors, euh, qui est euh, soit Ornica, soit à euh, il, il, il se balade. Hein? Euh, il a un nom, je vais vous le donner après. Et c'est lui qui va vous donner des défis. Il va avoir un symbole bien particulier sur la tête. Faites attention aux défis. Ça va avoir un impact sur votre village, sur votre renommée. En fonction, si vous réussissez le défi qu'on va vous lancer ou si vous échouez. Le pire étant que vous pouvez aller, si vous ratez votre défi, aller jusqu'à entraîner la mort du roi. Voilà, ça c'est à savoir. Donc faites gaffe. Je n'ai pas encore, euh, je ne me suis pas encore plongé sur le problème d'aller chercher ce fameux PNJ pour voir ce qu'il allait me donner. Euh, je suis plus en train hein, d'arranger mon village pour leur mettre des maisons beaucoup plus grandes. Pourquoi Parce que toutes les femmes de mon village sont enceintes tellement ils sont heureux. Et ils m'ont fait des triplés, des jumeaux à l'appel. Donc, je suis en manque de personnel, de PNJ dans mon village. Je vous montrerai après. Je suis en manque de PNJ dans mon village. Toutes les femmes du village, mis à part la, à part la mienne, sont enceintes. Euh, alors, j'ai des triplés, j'ai tout un tas de marmots partout. Euh, donc, euh, voilà. On m'avait demandé aussi, et je vous le dis en passant, euh, mais comment tu fais Ils sont tous contents. Il y a la nourriture qui compte je vous l'avais déjà dit, si vous euh, faites euh, varier la, la, selon la saison euh, la nourriture, c'est-à-dire que euh, faites-leur des soupes, faites-leur des potages, faites-leur l'hiver du pudding, euh, du, euh, du ragoût, enfin, des choses consistantes, c'est comme vous, si pendant un mois on vous fait manger du steak cuit, au bout d'un moment vous allez avoir ras-le-bol, ben, eux c'est pareil. Euh, pour leur augmenter le moral et qu'ils soient bien et heureux. Pareil, les maisons, si vous les laissez dans des maisons en bois ou des maisons toutes petites, premier niveau, évidemment, qu'ils ne vont pas être contents. Surtout si, admettons, vous avez euh, une, une femme qui, qui, qui devient mère, vous savez qu'elle ne va pas travailler pendant deux années. Elle va, le bébé va mettre deux années à passer euh, le petit schrounf que vous voyez. Le problème étant que euh, pendant ces deux années, euh, si elle est dans un truc euh, assez pourri et qu'il n'y euh, a pas assez de place pour elle, hein, c'est comme si vous, vous rentrez en couple, vous prenez un studio, ou, en solo vous prenez un studio, puis vous allez vivre avec quelqu'un, euh, ça commence déjà à être étroit, puis admettons que euh, vous mariez vous, vous, vous, vous comment, votre amie ou vous, vous tombez enceinte, hein. résultat du topo, le studio sera plus du tout adapté, ça ne va pas être vivable, c'est... Vous allez vous sentir légèrement pressé. C'est exactement la même façon dans le jeu. Euh, donc, mettez-vous à la place des PNJ. Réfléchissez pourquoi ils ne sont pas contents. Euh, donc, essayez de, de, de passer très vite de la maison 1 à, à la maison 2. Et quand vous voyez, par exemple, que dans la maison 2, euh, ils, ont des, ils sont à 3, voire à 4, passez dès que vous pouvez bosser sur vos, vos, vos compétences de façon à vite débloquer la dernière maison, la niveau 3 qui est beaucoup plus grande et spacieuse. Et là, vous êtes sûr que vos PNJ vont être heureux. Le problème étant que plus ils sont heureux, plus vous font des enfants. D'accord Et on n'a pas de maison niveau 4. Donc, je peux vous dire que moi, les triplés, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois qu'il y en a un qui dort avec les parents. Et les deux autres sont sur les sur les deux autres lits. Mais enfin, fait, bon, c'est très compliqué. J'espère qu'ils n'en feront plus après. Parce que là, je ne sais. Là, c'est vraiment le bazar dans ma partie. Parce que ben, j'ai toutes les... toutes les mamans qui sont enceintes. Enfin, qui, ont, qui ont des bébés, donc je suis bloquée un petit peu dans ma partie. Mais revenons donc à la mise à jour. Euh, donc, on a eu les bâtiments débloqués de 30 à 40. Euh, donc, c'est quand même pas mal, ils nous ont rajouté 10 bâtiments supplémentaires. Euh, comme il nous explique euh, en détail, euh, qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui a été modifié, euh, les nouveaux bâtiments que vous allez trouver sont maintenant stables. Euh, le, nou la, le nouvel animal qui est arrivé est le cheval. Nouvelle fonctionnalité, évidemment, vous en doutez, l'équitation. Et la nouvelle fonctionnalité de jeu, c'est le défi et roi. Voilà. Le nouveau personnage, donc, que vous devrez trouver pour les défis et pour euh, tout simplement euh, les défis que je vous expliquais euh, dans les, les villages s'appelle Herald, voilà. C'est un PNJ qui distribuera des défis. Euh, vous avez aussi un nouveau outil de récolte, si vous le souhaitez, que vous pourrez faire. C'est la faucille de pierre et la faucille de fer. Il y a aussi du nouvel euh, équipement à fabriquer pour votre cheval. Comme je vous l'ai expliqué, les selles, le fer à cheval. Il y a trois types de sacoches, comme pour nous, hein, quand ils ont ajouté les sacs. Euh, vous avez des nouveaux bâtiments. L'écurie est à Ornica où on peut acheter les chevaux. C'est Léonard à Ornica qui va vous vendre euh, les chevaux, comme je vous dis, 9500 ou 9800 pièces. Donc euh, vous avez intérêt à avoir de l'argent de côté et déjà débloquer l'écurie. Euh, mais euh, vous pourrez l'acheter euh, que après un changement de saison lors d'un jeu. Alors, ils entendent par là que euh, si vous y allez n'importe quand, euh, apparemment, d'après ce qu'ils disent, ce ne sera pas possible. Mais euh, si vous y allez juste, vous avez les sous et vous passez de l'automne à l'hiver, vous foncez à Ronica votre premier jour de la saison suivante et vous allez euh, acheter un cheval. Euh, je ne sais pas si ça c'est vraiment juste parce que... Si je vais à Ronica, je suis sûr que les chevaux y sont et que... Ou peut-être pas, remarquez, il faudrait que je teste. Enfin bon, je vous dis ce qu'il en est. Après, euh, on avise. Ensuite, vous avez maintenant des animaux mâles et femelles avec les animaux de la ferme. Et il précise que quand même, il y a certaines espèces qui manquent de mâles mais euh, qui peuvent encore se reproduire. Les animaux de ferme, donc, maintenant, ont la reproduction. Euh, et, vous, et vous avez de plus en plus de chances que les jeunes naissent pendant le changement de saison. Euh, les animaux fournissent des ressources récurrentes comme le lait ou la laine pendant la saison. Alors, une chose à savoir, euh, donc, pour le fun, vous pouvez mettre une étable avec des vaches. Sachez toutefois que... Euh, au niveau de la taverne, alors à moins qu'ils changent ça, parce qu'on a pu voir que dans la taverne 3, il y avait la possibilité euh, de, je vais vous le montrer après, il y avait la possibilité dans un coin de faire de la bière, etc. Pour l'instant, ça ne marche toujours pas. Ils ne l'ont pas mis en place. Mais est-ce qu'après, le lait aura une place là-dedans Parce que quand on va euh, dans le village du Nigoste, on peut voir qu'il est possible d'acheter des raisins, des choses comme ça, qu'on n'a pas nous. Euh, à la taverne est ce qu'il sera est ce que ça va être mis dans une prochaine mise à jour je ne sais pas mais le lait pour l'instant n'a aucune aucune utilité au niveau de la nourriture ou autre ça vous demande des sauts qui est débloqué effectivement avec euh, avec les vaches mais vous n'êtes pas obligé euh, d'avoir les vaches le lait pour l'instant n'a aucune utilité dans le jeu par contre la laine oui la laine ben, ça vous sert pour la couture ça va vous, vous servir à, à, à, à crafter des vêtements chauds, à les revendre, etc. Donc, oui, la laine, oui, mais le lait n'a pas d'importance pour le moment. Donc, il nous explique que plus d'informations sur l'animal ont été ajoutées dans la fenêtre détail. Euh, les animaux, donc, mourront de vieillesse. L'option de, euh, de vendre des animaux a été ajoutée dans la liste de gestion. Vous pouvez les marquer comme vendus lorsque la saison change. Donc, on peut vendre les animaux. Le joueur peut placer maintenant un white point sur la carte qui est visible sur la boussole. Et ça, je vais vous le montrer après. Euh, donc vous avez aussi la progression diplomatie qui a pris euh, du level, de la progression. Euh, toutes les 10 pièces gagnées en une tra en, quand vous faites une transaction euh, ajouteront 0,1 point à la compétence diplomatie. Le prix des animaux est influencé euh, par, les, euh, par les talents, c'est-à-dire que la, la personne que vous allez mettre au niveau de votre euh, je vais dire écurie, au niveau de votre euh, poulailler, etc. Si elle est nulle, mais nulle en diplomatie et en, en élevage d'animaux, euh, vous risquez d'avoir des problèmes voilà pour les vendre. Donc, essayez quand vous choisissez vos PNJ, de bien tenir compte de ça. Pour les animaux, maintenant, tenez compte de euh, ses compétences en diplomatie et ses compétences en agriculture, puisque les animaux, c'est la compétence agriculture. Donc, euh, fe, prenez, fe, faites bien attention à ces deux traits. Si il est 3 en agriculture, mais qu'il est 1 en diplomatie... Euh, <rire> Par contre, s'il si est 2 en diplomatie, 3 en agriculture, ou 3 en diplomatie, 2 euh, en agriculture, vous pouvez le prendre. De toute façon, en restant à son poste, comme je vous l'avais expliqué dans les tutos précédents, plus vous laissez un PNJ à son poste, plus il va monter. Et vous m'aviez posé la question comment je faisais pour avoir euh, des chasseurs niveau 10. Ben, tout simplement, je les, ai laissés, euh, je les ai pris niveau 3, niveau 2. J'essaye en général de les prendre niveau 3 dès le départ. Et ensuite, je les laisse à leur poste, tout le temps, je ne les bouge pas, et ils sont montés niveau 10. Voilà, donc tout simplement. Donc, le prix des animaux est influencé par les talents. Euh, ils ont rajouté euh, un, un paramètre de réduction pour le poison euh, dans l'inventaire. Euh, C'est... J'ai remarqué une chose, vous me direz, vous, de votre côté. Mais je trouve qu'à la vente, euh, maintenant, on gagne beaucoup moins vite de l'argent. Beaucoup moins vite. Je pense qu'ils ont réglé le problème de certaines choses. Parce qu'avant, on se faisait assez vite de l'argent. Euh, à partir du moment où on avait le faire. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de gagner l'argent. Hein. On, va, on va galérer, hein, je crois. Plus ils avancent dans le jeu, plus ils compliquent les choses. Et euh, là, moi, je trouve que normalement quand euh, une fois que je payais mes taxes et que euh, j'allais euh, revendre tout ce que j'ai au niveau couture, au niveau euh, de la forge etc je me refaisais bien, hein, je passais très vite à 10 000, maintenant je galère hein, donc je pense qu'ils ont réglé ce paramètre là, et, euh, ça, va être, ça va être compliqué, ça va, ça va, être, ça va vraiment être compliqué euh, donc euh, Ensuite il euh, y a des paramètres graphiques pour les ombres euh, qui ont été, que vous pouvez régler, le mouvement de la, de la carte peut être bougé maintenant avec une manette, ils ont ajouté des sons pour les chevaux, les faucilles, euh, des nouveaux sons pour les couteaux, des nouveaux sons pour l'écorchage avec un couteau, un nouveau com commutateur sonne pour le couteau, le gourdin, la pelle, la lance, les arcs, la hache, et la euh, Enfin il y a pas mal de nouveaux sons aussi pour les flèches quand elle touche le sol, le fer ou la pierre ou l'eau. Euh, pour les lances aussi, des nouveaux sons, pour l'arbalète, pour les rochers, euh, pour le personnage. Et ça, j'ai dit, alléluia, notre perso, il n'est plus asthmatique. Hein. Vous rapp vous rappelez dans ce que je vous disais précédemment dans les autres tutos euh, Je vous disais, voilà, euh, ce pauvre homme est asthmatique. Hein. Dès qu'il a eu plus stamina, rappelez-vous, il soufflait comme un bœuf. Euh, donc, euh, non, là, maintenant, c'est fini. On l'entend plus souffler comme un bœuf. Il a plus stamina, il n'en a plus. Euh, donc, mais on l'entend plus, on en entend plus ce côté asthmatique de la personne, ce qui n'est pas plus mal, voilà, parce que franchement, il faisait mal au cœur, et euh, par contre, ils ont rajouté, euh, quand ils coupent un arbre, le, le fait qu'il fait, fait... Voilà. un... Euh, pour couper son arbre, comme quoi il fait un effort, ils ont rajouté euh, ce son, euh, donc c'est assez sympa, donc, donc ils appellent ça un grognement, donc c'est vrai que quand ils coupent un arbre, maintenant, si vous tendez un petit peu votre oreille, vous allez entendre le ouais C'est sympatoche, c'est plus réaliste Donc nouveau son pour la gourde Et euh, il y a maintenant euh, une, falaise, une, grotte, une nouvelle grotte dans les montagnes euh, à trouver Voilà, donc ça c'est ce qui est au niveau de la dernière euh, mise à jour Donc ici je vous ai fait le tour euh, Donc Herald, nouveau personnage à trouver Les chevaux, Ornica les snickers, vous allez voir. Euh, donc les défis, trouver Herald. est-ce qu'il pop aléatoirement Ils en disent pas plus, on ne sait pas. Mais il y a ce nouveau personnage qui a été mis en place. Et euh, va falloir le... en fait, il va falloir le trouver. Quoi. Va tout simplement, il va falloir le trouver. Ça risque d'être une partie de plaisir. Mais bon, continuez votre jeu normalement et puis quand vous le croisez, si vous avez envie de vous lancer dans un défi, attention aux répercussions si vous échouez. À vous de voir. Voyez par exemple, non là on le voit, Hérald. Alors est-ce que je peux Est-ce que je peux Là voilà, c'est principal, c'est tout. Euh, Hérald, est-ce que ce ne serait pas lui ici hmm, Peut-être bien. Je regarde, est-ce que je peux trier par euh, habitant, enfant Ça, c'est chez moi. Euh, J'ai un enfant qui est là-bas. What Ça doit être mon fils qui se balade, je pense. Euh, je voilà, ici, quête. Alors, quête Target, Newcast et Herald. Voilà, vous aurez ce dessin-là. je ne le vois pas, moi, sur ma map. Euh, ici, nouvelle quête, là, les quêtes, les quêtes secondaires, avec un point d'interrogation, ou quête en attente, si vous l'avez pris. Et donc, Herald, ce sera ce dessin-là, ça fait un espèce de petit bonhomme avec une trompette. Donc, regardez sur votre map, mais là, moi, perso, je ne vois pas Herald. Ici, c'est dans mon village, je ne vois pas Hérald. Du tout. Euh, Est-ce qu'il y a un autre moyen de, de le voir Regarde ensemble, hein. comme ça, ça permet de vous montrer les nouveaux trucs aussi. Écurie, tatata, l'agriculture, ressources, non non non non pas bien de chasse, piège, artisanat, non non non non non habitants. Non, Hérald, on ne le voit pas sur la quête. Hein. C'est quand vous serez dans le village, alors il aura ça, cette icône sur la tête. C'est ce que je vous lisais plus tôt, quand je vous ai traduit l'affaire sur Steam. Il aura donc cette icône de, de petit bonhomme avec une trompette sur la tête. Et vous savez que ça, c'est une quête euh, défi. Euh, comment je peux dire ça Est-ce que c'est bien raisonnable Parce que si ça doit vous foutre la dynastie en l'air, si vous, si vous, à cause de votre échec... Ça se reporte sur votre village. Euh, quelles sont les sanctions Sachant que vous pouvez aller jusqu'à faire tuer le roi. Hum, je ne sais pas. Il faudra tester. Hein. C'est un jeu après tout. Il euh, faudra tester et voir ce que ça donne. Donc ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Niveau gestion, donc on a vu ensemble que... Euh, ben, maintenant, il faut des graines dans la ferme. Il euh, faut de l'engrais. Alors, autre chose aussi. Vous me posez la question, non stop euh, pour euh, les maisons, euh, tout simplement, l'enduit sert à isoler des maisons qui sont en bois. L'argile sert à isoler, à level up, à upgrade, comme vous voulez, euh, les maisons qui sont en pierre. Donc n'allez pas essayer de mettre de l'enduit sur des maisons en pierre, ça ne marchera pas. C'est pour les maisons en bois. L'argile est fait pour euh, les maisons en pierre et l'argile se trouve où C'est quand vous aurez débloqué l'abri d'excavation que vous, vous poserez dans votre village parce que vous êtes nombreux à me dire, ah bon, mais je croyais que c'était à la mine. Non, ici dans la technologie, euh, vous avez euh, l'abri d'excavation. Ici dans les bâtiments première rangée, vous avez le stockage aux ressources, l'abri à bois, la maison ordinaire et l'abri d'excavation. Plus bas ici, vous avez la mine. Ce sont deux choses différentes. L'abri d'excavation, vous le placez dans votre village. Vous y mettez un PNJ qui a les compétences euh, de minage euh, qui ne sont quand même pas ridicules. On va dire un 3, niveau 3, niveau 2. Vous le placez à l'abri d'excavation. Vous allez la voir dans le village se balader ou le voir en train de, de piocher les cailloux qu'il y a aux alentours. Ou tout simplement rester planté devant, mais ce n'est pas parce qu'elle est plantée devant qu'elle ne fait rien. Et dedans, que, dans l'abri d'excavation, qu'est-ce que vous récoltez Vous récoltez de la pierre et de l'argile. L'argile, vous en servez pour les maisons en pierre, pour les isoler. Donc vous prenez votre marteau, vous faites euh, améliorer et puis vous placerez l'argile et vos, vos, ça ne fera que rendre heureux vos personnages. Quand vous arriverez à avoir débloqué la mine, la mine, elle se place à la grotte. Sachant que les grottes, je vous l'avais déjà dit, euh, moi, ici, il y a une grotte entre Baranica et Branica, ici. Voilà. Je n'ai pas vu la queue d'un ours ici. Sauf une fois, peut-être, au tout début. C'était l'hiver et il était en train de se balader, vous voyez, vers Branica, là. Voilà, juste au-dessus. Je n'ai plus jamais revu. Il y en a une autre, ici. Quand on se dirige pour aller à Ornica ou Lesnica, ou, G ou G Gézerica, excusez-moi. Elle est à peu près ici. Donc, quand vous prenez le chemin, là, tout bête, euh, ici, pour vous rendre à villes, vous allez trouver une grotte, ici, où il y a constamment deux ours, donc, je ne vous conseillerais pas d'aller vous mettre là. Moi, si j'en conseille à vous donner, c'est prenez cette grotte-là. D'autant plus que vous êtes très souvent amené à, à être amené à aller à Rolnica dans vos quêtes, à Branica et à Baranica. La grotte est ici. Donc, l'autre chose, et je vous l'avais déjà dit dans le tuto précédent, mettez-vous un stockage à côté. Parce qu'une fois que vous aurez posé votre mine près de la grotte, il euh, faudra transférer les stockages étant communs. Euh, ça vous évitera de, de revenir à votre village, poser le fer, euh, etc. Ce que l'on récolte dans la grotte, c'est-à-dire des pierres, du fer et du sel. Donc, à ne pas confondre avec l'abri d'excavation où vous récoltez de l'argile et de la pierre. Dans la grotte, vous récolterez du fer, de la pierre et du sel. Voilà, donc euh, ne mélangez pas les deux. Euh, au niveau de la mine, euh, vous y mettez deux mineurs, deux PNJ qui sont avec un niveau d'extraction ou d'excavation. Vous voyez les petits dessins euh, assez euh, bah, niveau 2, niveau 3. Moi, je conseille toujours niveau 3, mais après, c'est vous qui voyez. Il faut aussi euh, euh, aller se balader. Par exemple, vous allez à Borovo, vous voyez euh, les, leurs compétences. Et puis, n'hésitez pas à aller à Baranica, à aller à Branica, à faire le tour. Parce que des niveaux 3, il y en a. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas automatiquement dans les villages à côté de vous. Ou alors, ils n'y sont pas pendant deux jours. Puis, dans le troisième jour, quatrième jour, vous allez en avoir un. Donc, n'hésitez euh, pas à vous balader. Hein. Le jeu, c'est pas « je fais que mon village est, euh, et je regarde ce qu'il y a à côté de moi ». Ça ne sert à rien. Baladez-vous, allez dans les autres villages et vous allez voir que... Je ne sais pas, vous, vous cherchiez, Je vais vous donner un exemple bête. Vous cherchiez par exemple, un agriculteur niveau 3... Vous êtes allé à Brovo, vous êtes allé à Gostovia, vous êtes allé à Baranica, vous êtes allé à Branica, vous en avez, vous en avez trouvé, allez hop, arrivé là, vous en avez trouvé, un, un, on va dire, vous êtes allé jusqu'à Denica, vous avez fait un super effort, vous êtes allé jusqu'à Denica, Denica, vous avez trouvé jusque-là que des 1, des 2, bon, tant pis, je prends un niveau 2. Et puis, je sais pas, une quête vous amène à Ornica ou à Giserica, et là, vous allez voir qu'il y a des niveaux 3, vous allez rager. Vous allez rager, donc n'hésitez pas à, à aller vous balader, euh, monter votre amitié avec le niveau 2 que vous voyez, euh, parlez lui, et puis après, ben, allez faire vos quêtes, vous n'êtes pas à l'urgence même, donc euh, moi je vous conseille de partir avec un niveau 3, après il va monter ses compétences, hein, même si vous, vous prenez un 2, mais bon, il vaut mieux commencer par un 3, honnêtement, donc euh, là c'est vous qui voyez. Donc, ça, on l'a vu. La gestion, on l'a vu. Euh, la technologie, on a vu. On a vu qu'il y avait un nouveau personnage à aller voir. Euh, donc, euh, on a fait le tour à ce niveau-là. Au niveau euh, de la selle pour le cheval, c'est pas très compliqué. Ça va être dans votre atelier de couture. Alors, est-ce que je vais la voir Parce que moi, je ne l'ai pas débloqué. Ici, voilà, euh, normalement, voilà, ici, voyez, c'est pas traduit en français. Pour le cheval, ça se situe ici, c'est le horse, tac. Donc, vous pouvez avoir un petit sac qui vous rajoutera de l'inventaire, euh, un autre sac, etc., etc. Donc là, ce sera à vous de voir, et ça, c'est quand vous aurez débloqué... Euh, les tables dans les technologies euh, ici ici, pardon euh, que vous pourrez voir euh, effectivement, euh, parce que là tant que je ne l'ai pas débloqué, j'ai pas accès à, à l'écurie, je n'ai pas accès à ce que ça peut me donner donc vous voyez par contre euh, comme je vous expliquais, vous allez retrouver ici des choses en anglais euh, donc pour monter euh, pour débloquer l'écurie, il va falloir ben, labourer, semer, récolter récolter des légumes, traire des euh, la traite des vaches, euh, mais bon, moi je ne les prends pas, et la tonte des moutons, et puis euh, c'est pareil, pour, comme d'habitude, hein, le jeu n'a pas de l'autre côté changé, hein, si vous voulez monter vos points, euh, moi là par exemple, le stockage de ressources 3, vous voyez, je suis à 10 238 points, pour, le, pour, pour y arriver au stockage 3, j'ai fait alléluia, je peux vous le dire, il fallait couper des arbres, miner, creuser de l'argile, ça vous le dit ici, de ce côté, vous voyez là ici, par contre, c'est en français, tout, de A à Z, par contre, tout ce qui concerne le cheval n'est pas encore traduit. Voilà. Ça, c'est les vaches. Euh, n'est pas encore traduit. Vous bon, voyez, mis à part en bas. Euh, vous pouvez développer la technologie. Euh, voilà. Mais là, c'est passé en anglais. Donc, euh, alors que tout le reste, vous voyez, ça n'a pas bougé. On a tout vraiment en français. Donc, ça, ça va être rectifié, je pense, dans le prochain patch, la prochaine mise à jour. Euh, donc, à surveiller. Pour ceux qui me laissent des messages ou qui me contactent ou sur les lives qui me disent « je ne comprends pas comment ça se fait que euh, je n'ai pas les chevaux », il faut que vous alliez dans la branche publique, euh, je vous l'ai dit et je vous l'ai montré, euh, dans la publique bêta, c'est là où se font les mises à jour. Si vous restez dans une partie normale sans être dans la publique bêta, vous ne pourrez pas euh, avoir les chevaux, etc. Il faut que vous alliez dans la publique bêta pour ça et non pas rester dans le jeu normal voilà donc écoutez je crois que j'ai fait le tour euh, là comme vous le voyez euh, c'est euh, le nouveau village que j'ai fait euh, les PNJ le matin ne travaillent plus donc ne vous affolez pas euh, en ce qui concerne vos PNJ et euh, donc euh, voilà c'est euh, réorganisé en ce moment plus le village donc vous pouvez venir me voir en live si vous voulez J'y suis dessus pas mal le soir en ce moment, euh, parce que je suis en train, vous voyez, de, de passer mes maisons au niveau 3. Voilà. Si je vous montre, donc, euh, vite fait, avant de vous laisser, euh, si je vous montre au niveau de ma gestion, regardez un petit peu le souci. J'ai 36 euh, de population, hein, euh, j'ai eu beaucoup plus que ça. Donc là, moi, mon fils a 8 ans. Euh, moi, quel âge j'ai là hein, dans mon, mon euh, J'ai 28 ans. Donc je l'ai eu très vite, hein, j'ai pas perdu de temps. Euh, je l'ai eu assez vite. Niveau dragouille, j'ai foncé. Hein. Euh, donc euh, gestion. Donc ça c'est mon fils. Après, regardez, j'ai elle, euh, elle qui est mère. Ici, j'ai elle qui est mère. Ici. Hop, hop, hop, hop, hop. J'ai un enfant de 6 Il y a un enfant de 6 ans. Ici, j'en ai un de 5, 5, 3. Elle, elle est mère. Euh, ici, j'ai un autre enfant de 3 ans. Ici, elle est mère. Euh, là, j'ai un autre enfant. Ils ont un enfant de 2 ans. Donc, elle ne va pas tarder d'ailleurs à devoir retravailler. Un... Ah non, à moins qu'elle qu ait un bébé encore. Mais enfin, ça serait marqué. Euh, ici, elle, elle est mère. Donc là, il y a un enfant de 2 ans. Ici, il y a des triplés. 1, 2, 3, 2, 1 an. Et ici, regardez, 0, 0, 0. Il y en a 3 qui sont nés. Et là, eux euh, je viens juste de les recruter. Euh, parce que vu que j'ai tout toutes les femmes qui sont quasiment mères, donc pendant deux ans, elles ne travaillent pas, je peux vous dire que c'est dur dans le village pour faire les choses, hein, puisque euh, bah, il me manque des PNJ, quoi, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Donc les miens ils sont un peu trop heureux, voilà. Donc aussi au niveau nourriture, ils ont ce qu'il faut, la nourriture est variée, au niveau du bois, ça se passe bien, euh, voilà, et puis... Mais moi, ils sont trop, trop heureux. Euh, je sais pas, je vais peut-être leur enlever le bonheur ou alors euh, leur, leur, leur dire qu'on va faire à tour de rôle, les bébés. Hein. Pas tous en même temps. Hein. Parce que là, vous voyez, franchement, là, c'est sympa. Parce qu'on se dit, bon, on réussit notre gestion. On a, on a des enfants partout. N'oubliez pas que les enfants que vous allez avoir là, euh, dans votre partie, c'est votre future dynastie. Il y a votre fils qui reprend. Mais il peut très bien se marier avec la, la, la, la voisine de votre village. Et ça serait très sympa de, de, de continuer votre dynastie avec les enfants euh, de, de, qui, étaient dans votre, qui sont nés dans votre village. Quoi. Ça peut être très sympa de le voir comme ça. Après, vous pourrez recruter aussi avec votre fils et tout. Mais ça peut être très sympa aussi. Donc ça, c'est à voir comment vous voudrez faire votre dynastie. Mais euh, tant que vous faites des enfants, euh, ben, ça veut dire que tout tourne bien dans votre village. Voilà. Donc... Euh, voilà eux, je vous dis, ils viennent juste de se connaître. Hein. Ils ne viennent pas du même village. Hein. J'ai galéré pour trouver. Euh, je voulais un niveau 3 en, en, culti, un, en culture et un niveau 3 en artisanat. Euh, je viens juste de les mettre. Hein. Donc, euh, ils, ils, ils, ils font dodo, mais pas dans le même lit encore. J'espère qu'ils ne mettront pas 3 ans à, se, à dormir dans le lit commun. Ce qui voudra dire qu'ils ont enfin réussi à être un couple. Tant que vous voyez que dans votre maison, ils dorment chacun dans un lit, ce n'est pas un couple. Dès qu'ils dorment dans le lit ensemble, vous pouvez dire « Alléluia, le couple est bon ». Mais là, pour l'instant, ils viennent de deux villages différents. Je viens de les mettre. Ils ne sont pas très contents. C'est les deux seuls. Mais vous voyez, mon village tourne très bien. Donc, j'espère en tout cas que cette mise à jour, j'aurais été claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas vous me les posez en commentaire. À la limite, je suis sur Twitch en live. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, euh, la cloche sert tout simplement à vous dire quand je poste une nouvelle vidéo sur Youtube, euh, le petit pouce en haut ben, c'est pour moi, c'est savoir si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, vos commentaires, le petit pouce en bas c'est que vous n'avez pas aimé la vidéo, euh, vous avez tout à fait le droit de partager si vous en avez envie, vous pouvez partager aussi les vidéos de vos Youtubeurs euh, euh, ou des vidéos sur Youtube que vous avez trouvé sympa, vous pouvez les partager comme ça, euh, ben, euh, ça permet de faire plus de vues. Ça aide et puis ça, ça motive. Il faut être honnête quand même. Et puis, vos commentaires sont importants pour nous. Ça permet de savoir... Euh, ben, déjà, quand vous avez des questions, c'est que... Euh, c'est que notre... Euh, ce qu'on a voulu faire, vous a accroché. Donc... Euh, Ouais, c'est important pour nous d'avoir des retours, euh, c'est important d'avoir des commentaires, euh, c'est important d'avoir des petits pouces en haut, des petits pouces en bas, les deux sont acceptables, il faut savoir aussi se remettre en question, s'il est en bas, bah, c'est que ça n'a pas plu, Bon, maintenant en général, il euh, y a plus de pouces en haut que de pouces en bas pour tout le monde, Et euh, mais bon, voilà, en tout cas, votre participation est importante pour tous les youtubeurs, de toute façon, euh, et puis que ben, c'est parce que si on est là, c'est grâce à vous et, euh, et que si vous n'étiez pas là euh, on ferait des vidéos pour personne en fait voilà, donc sur ce en tout cas j'espère que je vous aurai tout bien expliqué ça a encore été long je, je suis désolée euh, je vous fais en tout cas plein de bibis, plein de douzous et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'épisode 1 du let's play Vous m'avez demandé, on s'attaque euh, au jardin, hein allez on se retrouve très vite, gros bisous à vous Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes Moi euh, bon, je serai présente Je ne fais pas les fêtes donc euh, Je serai présente, euh, je vous ferai des vidéos euh, Ne mangez pas trop Attention au chocolat, attention au kilo Attention aux crises de foie Et attention au Covid euh, Protégez-vous euh, Parce que là, ça, euh, en janvier Ça risque de se compliquer Voilà, si vous regardez les actualités un petit peu Ou si vous informez on risque d'avoir une année 2021 assez compliquée. Donc faites attention à vous pendant ces périodes de fête. J'espère que le Père Noël vous gâtera. Euh, vous me direz tout ça Hein Vous me tenez au courant Allez, plein de bisous. Bye bye.